Je m'appelle Christophe, je suis préparateur mental, donc j'aide les sportifs de haut niveau à être plus performants sur le long terme dans leur sport. J'aime beaucoup ce que le travail de, de Lingain et, et son équipe. Je, je, moi qui suis entrepreneur aujourd'hui, il faut toujours travailler avec d'autres personnes, voir ce que d'autres personnes pensent et font. Moi, je suis tous les jours, euh, je travaille en solopreneur, je suis tout seul. Et du coup, euh, avoir l'expérience, avoir le retour d'autres euh, personnes, ça apporte toujours de, de la valeur à soi et au, et au travail de ce que les autres font. Et surtout, ce que j'aime, c'est, euh, j'aime beaucoup ce que Lingen donne. Comme, euh, comme élément dans ces, dans ces immersions. Euh, J'avais des idées euh, bien arrêtées sur, euh, sur ce que je voulais faire mais je ne les avais pas confrontées à, à d'autres personnes et euh, quand, quand on est seul, est, on a du mal à, à confronter ces idées à d'autres personnes. Donc du coup, ce que, ce que Lingen m'a apporté en confrontant mes idées aux siennes qui lui a plus d'expérience que moi et bien ça m'a permis de, de revoir et de redimensionner les choses pour qu'aujourd'hui mon activité puisse grandir. Je recommande très largement aux personnes qui ont une activité de coach de, de travailler avec Lingen c'est une personne que je connais depuis depuis des années et j'ai vu comment il a évolué, j'ai vu comment il m'aide aujourd'hui. Ça m'a beaucoup apporté et j'encourage beaucoup de personnes, à toutes les personnes qui sont entrepreneurs, indépendants, toutes seules, dans leur coin, à s'émanciper à et d'aller vers Lingen pour développer leur, leur activité, mais aussi se développer eux-mêmes.